Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une conduite commentée. Je vais juste terminer de régler les rétros. Hop, ok. Ici et là alors je suis désolé par avance si jamais au niveau du son c'est pas top top mais il fait super chaud donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais, euh, je vais laisser les fenêtres ouvertes hein, parce que vous avez vu il fait 35 degrés donc c'est vraiment très très chaud alors ben, j'étais dans une impasse je repars et là je me suis dit que j'allais faire une petite conduite commentée parce que du coup ben, je passe euh, je passe quelques rues intéressantes vous allez voir j'ai deux courses à faire donc du coup je me suis dit que pourquoi pas filmer j'ai la caméra avec moi ça devrait être utile pour vous laisser en profiter alors ben déjà à l'avance on voit un super indice hein, puisqu'il s'agit d'un stop ça veut dire que même s'il n'y a personne je vais devoir m'arrêter donc je pars à gauche les rétros le clignotant et je décide de m'arrêter en deux puisque l'arrêt est forcément prévisible alors la visibilité ben, on comprend bien pourquoi il y a un stop hein. elle n'est pas énorme non plus et à partir du moment où il n'y a rien ben, j'y vais, je me lance et tout de suite je décide de prendre l'information juste là Devant moi, un piéton ne traverse pas une zone à 30, c'est respecté, tant mieux. Et je tourne à droite, les deux rétros le clignotant. Et je ne vais pas me contenter de regarder ici, mais déjà là-bas au fond. Allez, à partir de là, si je peux aller plus vite, je le fais. Et je m'aperçois que devant moi, j'ai pas de panneau, pas de marquage, route goudronnée. C'est forcément une priorité à droite. Petit coup d'œil derrière, j'ai le pied au-dessus du frein. Et il n'y a rien, j'y vais. Donc les voitures sont mal garées, rétro clignotant, je m'écarte. Voilà. Et vous avez vu, j'attends pas du tout le dernier moment pour le faire, mais j'attends vraiment, euh, allez, 5 secondes avant pour commencer à contrôler indiqué et m'écarter. Donc virage à droite, main droite et je descends mon volant. Et encore une fois, j'observe bien des voitures mal garées. Donc les rétroviseurs, le clignotant, je m'écarte déjà. Et donc ici c'est un petit peu étrange, je vais garder le clignotant à gauche puisque je tourne à gauche. Donc il n'y a pas de panneau, pas de marquage. Voilà, potentiellement une priorité à droite. Et là en fait je glisse carrément ma première, je me penche pour mieux voir, je vise et je tourne. Allez, donc pourquoi vous avez vu j'ai mis ma première hein C'est tout simplement que je n'y voyais pas super bien. Donc à partir du moment où j'y vois pas, l'arrêt n'étant pas obligatoire, bah, je décide de m'écarter. Et encore une fois, deux indices, un stop non négociable, une zone à 30, je pars à droite. Donc vous voyez, dès que on va tourner, souvent d'ailleurs vous commettez cette erreur, dès qu'on va tourner à droite, à gauche, alors évidemment on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres intersections avant, mais ça vaut le coup déjà à l'avance de contrôler indiqué. Vous voyez, si on me dit, monsieur, on tournera à gauche ou à droite, bah le mieux c'est de suites rétro, de suites clignotant. Donc là, encore une fois, plusieurs indices. Un passage piéton devant moi. Là-bas, un feu qui est rouge depuis un petit moment d'ailleurs. Une fin de zone à 30 et derrière, j'ai un, un deux roues qui arrive. Voilà, donc là, j'ai vraiment laissé rouler ma voiture. Je vais partir à gauche, les rétros, le clignot. Le feu est vert et je décide d'accélérer pour y aller. Vous avez vu, j'accélère vraiment. Étant donné que je vais à gauche, alors ici, c'est un petit peu étrange, mais si j'ai le feu vert lui aussi, donc je le laisse passer. De rien alors je décide de le laisser passer et c'est certainement pas de la gentillesse c'est plutôt de la réglementation je suis obligé de le laisser passer parce que si j'ai un feu vert lui aussi il vient à ma droite je le laisse passer je bataille pas là je pars à droite les rétros le clignotant. donc dites moi si vous avez bien compris ce croisement là alors je pars à gauche les deux rétros le clignotant et là il s'agit d'un vrai rond-point, vous avez vu Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires pourquoi ici c'est un rond-point et pas un sens giratoire. N'hésitez pas à me le dire, je suis très curieux d'avoir cette information. Donc là mon écart est déjà fait, j'avais mis le clignotant déjà à l'avance, donc je le remets. Dès que j'ai un obstacle, je m'écarte. Et ici, ben, ça, ressemble, euh, ça ressemble à une rue à sens unique, mais ça n'a pas l'air de l'être. Alors, il n'y a rien qui me prouve que c'est sens unique, donc d'ailleurs, ça ne doit certainement pas l'être, mais ça y ressemble. Pourquoi ça y ressemble C'est que c'est un petit peu étroit. Donc là, je vais partir à droite. Les rétros, le clignotant. et euh... Alors, ben, logiquement, je suis sur une priorité à droite. Allez et là, je vais aller tout droit, donc tout droit au niveau du feu. Je vais surveiller derrière le poids lourd et je freine déjà pour qu'il sache vraiment que je suis stoppé et arrêté. Je revérifie derrière. Voilà, j'appuie vraiment en douceur sur ma pédale et je m'arrête un petit peu avant, puisqu'ici on a un sas pour les vélos et on a aussi un passage piéton. Et bien, il fait vraiment très très chaud, 35 degrés, donc je vais en profiter tout simplement. Ok, feu vert pour chercher là-bas qu'il n'y ait pas de vélo la couleur du feu, vérifiez là qu'il n'y ait pas un motard. Et je surveille quand même, puisque je suis prioritaire, mais on ne sait jamais. Donc, zone à 30, je décide quand même d'utiliser la troisième, en conduite écologique. Alors, évidemment, attention à moi, hein, je dois faire évidemment attention à ne pas être dans l'excès de vitesse. Donc, pour répondre à la question qu'on me pose de temps en temps, si je suis à 33 km h dans une zone à 30, est-ce que c'est grave non, d'accord, c'est pas si grave que ça. N'oubliez pas, vous avez ce qu'on appelle la tolérance. Donc derrière, elle ne me colle pas, ma vitesse est adaptée. Et à droite, les gens à un stop, je reconnais le marquage au sol. Une tolérance, c'est quoi C'est tout simplement que si je suis à 28 ou 32 km/h, on ne me dira jamais rien. La tolérance veut bien dire que jusqu'à 35 km/h, c'est acceptable alors vous avez vu hein, je ne m'amuse pas non plus forcément à rouler à 35 il n'y aurait pas d'intérêt par contre j'essaye 1 d'avoir du rythme 2 de faire quand même attention à mon allure le passage piéton est vide tout va bien et derrière la personne ne me colle pas ici le passage piéton est vide et j'aperçois déjà là bas des indices comme un renforcement de la zone à 30 un passage piéton et un sens interdit sauf pour les cyclistes du coup, je vais à droite, rétro-clignotant. Voilà, je laisse déjà rouler ma voiture. Je prépare ma main, j'envoie mes yeux et je vais tourner. Information importante, on est dans une rue à sens unique. Un indice aussi qui me permettrait de le savoir, c'est les rues. Ici, vous êtes dans une rue étroite, mais surtout les gens sont garés des deux côtés. Donc en levant les yeux, j'aperçois déjà un stop. Étant donné que je dois m'arrêter, je vais surtout surveiller derrière. Et vous voyez, je freine déjà ici, voilà, pour avoir vraiment de la douceur à la fin, c'est-à-dire de la douceur là, parce que souvent quand on freine fort, c'est certainement aussi que des fois on freine un peu tard. Allez, je coupe le moteur. Donc J'espère les gens que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris en termes d'indices sur la route. Vous avez vu que si vous ne cherchez rien, vous ne trouverez rien. Et sur la route, il est bien important de chercher bah, les passages piétons, les piétons, la couleur des feux. Est-ce que vous êtes suivi de près ou pas En fonction de ce que vous trouverez sur la route, vous pourrez anticiper. Si vous ne cherchez pas, vous ne pourrez évidemment jamais trouver. On se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo. A plus